Et tu fais. Eh vas-y commence pas à tout casser ici là Vas-y casse-toi là Eh casse-toi Wesh arrête de jouer comme un. On dirait un enfant Eh casse-toi là Vas-y filme-moi Filme-moi ça évite de me toucher avec tes chaussures Tes ponts qui traînent dans la merde mon dieu Eh arrête de niquer ma carte mémoire pour ça wesh Oh Oh Wesh Arrête de filmer Arrête hey, t'arrêtes de niquer ma carte mémoire pour de la merde là J'ai jeté le rôle de dans la tête hein Arrête J'ai le dans la tête Eh <rire> hey, vas-y, arrête de filmer ça <rire> Arrête de filmer <rire> ça, tu rentres Tu vas chier hey, Regarde. t'as euh... regardé Voilà, filme ma bite, cousin Eh hey, oui, j'arrête de filmer t'as un problème, tu sais que t'as un problème. Hey, je vais jeter ça sur ta clope. Tu vas Elle chier va... <rire> tri... Elle va te niquer ta gueule. Tu vas chier Lève La... vais merde, là. <rire> je vais pas chier, je me viens. Mais... Non mais pourquoi tu filmes ouais, Pour voir comment tu te coiffes. Oui, Vas-y, t'es chelou. T'es super chelou, mec. <rire> <rire> t'es chelou. <rire> Est-ce que tu sais que t'es super chelou Parce qu'il faut que tu le saches. Oh merde! Ouais, je suis fou! Sur toi, tu me dois oublié là! Casse-toi! Casse-toi! Casse-toi! de cousin! T'as pété le centré Espèce <rire> de fils de pute! je suis pas médecin! Tu sais que ça, c'est un cadeau, bâtard! C'est un cadeau de la ZP en plus! Filme, fils de pute! La tête de homme, tu l'as pété! Salut. Elle est en train de filmer là! Salut la ZP! Je suis désolé! Je suis désolé la Allez, <rire> amis, amis, <me> <rire> ranculé, là ZP. Allez vas-y, t'avances. Eh mais Eh je vais te reculer là